J'ai trouvé Jésus admirable, le Dieu fort, le prince de paix, qui vient dans ce monde coupable, s'aimer à jamais c'est bien fait. Amen. Descends-moi, dit tomber diable. Descends-moi, dit diable métier. marie nous dit tombe diable. Yes, mon Dieu béni. Adoré Jésus matin. J'ai trouvé Jésus admirable Le Dieu fort, le prince. puis Qui vient, qui vient dans ce monde S'aimer à jamais La voix balancée J'ai trouvé Jésus Le Dieu fort, le Dieu fort, le, le prince. Qui vient, qui vient dans ce monde? Mon de de je trouvais la grande famille, je trouvais la grande Mon famille. Moi, si vous voulez adorer ma terre, c'est pas en de nous. Tout s'inscrit, tout s'inscrit. Longtemps chercher' c'est Jésus si longtemps et nous matin le, le repos le repos de chaque éclat qui se trouve caché j'ai trouvé la paix j'ai trouvé la paix de mon âme le repos si longtemps cherché le repos si longtemps cherché le repos sous Je fais mon nom, mon servir jésus Suprême de mon sauveur, mon sauveur. Nous voulons, rester, nous, nous voulons rester, nous voulons rester, paix de toi, Jésus, frère de toi. Qui c'est, Jésus touche l'espoir de terre? Fais de toi, toi paix de toi, papa, près nous de toi. Nous voulons chanter ton nom. Nous voulons chanter. Chanter, nous voulons chanter à ta cul. I'm not Jésus. Mais je suis en Et ça va faire l'arrivée devant le trône. Oh, à moi, moins monter. Foi moi en vivant. Fait Foi moi en vivant. Il est quand la femme Il est comme le dans notre présence Jésus Alléluia ta notre avec l'autre petit ensemble <métitérance> avec quatre avec avec 24 avec 재미 You will pass the lasso. I'm going adoration. la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 C'est la gloire de l'Éternel. Allé La chiquita lève ses assou. Le. J'y parle. La montée, la montée devant le trône matin. Alléluia. Nous sois Jésus traversait l'esprit. Alléluia. Déjà, il est déjà Je suis à notre présence. Je suis à présence. Un salut et présence, c'est matin. Amen. Jesse Jesse give me two